Après en termes de développement c'est autre chose pourquoi euh, pourquoi l'agriculteur euh, va s'intéresser à l'agroforesterie. Bon, je pense qu'il y plusieurs il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, raisons. Oui, il est ressorti sur la zone ici, que le type principal était plutôt, plutôt euh, quelqu'un tourné qui avait à l'origine ou a priori plutôt orienté vers la grande culture, qui, avait déjà, qui était déjà un petit peu engagé vers, vers de la diversification, euh, voilà, les gens qui sont le plus motivés par l'agroforesterie. Voilà. Pour, après des raisons, ça c'est le, le type de personnes motivées par l'agroforesterie, après les raisons euh, de chaque personne. C'était assez variable, mais ce qui était, euh, ce qui était assez étonnant, c'est de voir que c'était un problème de, de paysage, de biodiversité, de, de problème d'érosion, puisqu'on est dans une plaine alluviale, etc., qui motivait les, les, les différents porteurs de projets, motivés par l'agroforesterie, et pas euh, forcément par euh, euh, la mise en place d'un système rentable avec une production de bois de qualité, etc. Quoi. Voilà. Mais néanmoins, il y a dans les gens qui se sont lancés, il y a quand même cette demande-là il faut, il, faut euh, il faut que ce soit quelque chose euh, qui puisse répondre un peu à toutes ces interrogations, mais qui, qui a aussi une, un caractère de rentabilité.